Bonjour à tous Bienvenue sur la chaîne du manuel de jeu. Dans cet épisode, nous allons voir la métaphore du jeu vidéo. Imaginez un ordinateur ou une console avec un écran et une manette. Cet ordinateur vous donne la possibilité de jouer à un jeu de type vision subjective ou FPS, First Person Shooter, dans lequel vous incarnez un personnage et vous voyez à travers ses yeux. C'est par exemple Fortnite, Borderland, Half-Life, ou de Knochem. Vous êtes là, vous jouez, et vous voyez directement à travers les yeux de votre personnage. Dans une moindre mesure, vous percevez d'autres choses que la vue, vous entendez ce que lui entend, et même si vous ne ressentez pas la douleur en tant que joueur, vous voyez que le personnage dans le jeu vidéo souffre, effectivement, il y a des couleurs rouges qui apparaissent, là où les tirs à ennemis arrivent, là où il se fait toucher. Votre personnage est dans le jeu et il progresse, il avance, il va de niveau en niveau, il gagne de l'expérience, il gagne de nouveaux items. La progression de votre personnage est représentée par une flèche noire. Au fil du jeu, votre progression est sauvegardée régulièrement. Les points de sauvegarde sont représentés par des ronds rouges. La sauvegarde a une particularité, c'est lorsque vous arrêtez de jouer, le jeu sauvegarde automatiquement. Il n'y a pas de partie de progression perdue dans le jeu il n'y a pas de message qui dise, par exemple, « Attention, si vous quittez sans sauvegarder, la progression que vous aurez réalisée sera perdue. » Ça, c'est un message classique qu'on trouve dans la plupart des jeux. Là, dans ce jeu-là, il n'y a pas de message comme cela, puisque toutes les progressions sont sauvegardées. Lorsque vous quittez le jeu, lorsque vous mettez pause, le jeu sauvegarde automatiquement. Imaginons la scène suivante, vous commencez une nouvelle partie, vous créez un nouveau personnage, donc vous jouez, le personnage progresse dans le jeu, vous passez des niveaux, vous battez des boss, vous êtes content, vous faites plaisir. Le personnage progresse dans le jeu, il gagne de l'expérience, il devient plus puissant. Et puis là, imaginons, vous vous retrouvez devant la forteresse du super méchant. Vous savez que ce passage du jeu-là est particulièrement ardu et bon, vous décidez, avant de vous engager plus en avant dans la partie, de sauvegarder. Une fois la sauvegarde réalisée, vous décidez de rentrer dans la forteresse. Une fois sur place, dans la forteresse, ça se passe pas vraiment comme vous l'aviez prévu, le boss est beaucoup plus retort que vous n'aviez imaginé, on vous attaque de toutes parts, vous ratez vos tirs, vous trouvez des caisses, mais dedans vous ne trouvez pas les objets que vous souhaitiez. Bref, vous décidez d'arrêter et de recharger la sauvegarde précédente, la sauvegarde que vous aviez réalisée, à l'entrée de la forteresse, juste avant de rentrer dans la citadelle. Lorsque vous rechargez la sauvegarde précédente, celle juste avant la forteresse, cela crée un embranchement. C'est-à-dire que lorsque vous allez progresser de nouveau donc dans la forteresse pour essayer de battre le boss, eh c'est dans, dans le même monde que votre personnage va évoluer. C'est comme une dimension parallèle. C'est-à-dire qu'il est important de comprendre que le nouvel essai que vous faites avec votre personnage ne remplace pas l'essai précédent. Les deux nouveaux essais vont se retrouver en parallèle et comme la première sauvegarde n'a pas disparu ça a forcément sauvegardé cela crée deux chemins parallèles vous vous retrouvez donc avec deux personnages qui sont similaires d'accord dans un monde identique mais différent dans des dimensions parallèles et donc ce mécanisme d'embranchement au fur et à mesure des chargements et des sauvegardes va créer un réseau complexe comme un arbre il est important de noter que le personnage, malgré toutes les ramifications, malgré tous les chargements et tous les essais de vous, joueurs, eh bien ce personnage-là a une vision linéaire de son passé. C'est-à-dire que le personnage n'a pas conscience du tout de toutes les pauses, de tous les essais, de toutes les erreurs, de toutes les fois où il est mort, où il s'est fait blesser. Le personnage n'a uniquement conscience de ce qu'il a réalisé. Il a une vision de sa vie linéaire. C'est-à-dire que lui, il a l'impression d'avoir... Enchaîner les boss, de s'être battu vaillamment, de n'être jamais mort une seule fois, de n'avoir jamais été en pause et d'avoir fait toute sa vie d'une seule traite sans qu'il n'y ait aucune coupure. Il n'a pas du tout non plus conscience d'avoir été mort, d'avoir été tué ou d'avoir combattu plusieurs dizaines de fois ce même boss. Pour lui, il arrive devant la forteresse, c'est la première fois qu'il vient, il rentre, c'est la première fois qu'il rencontre le boss. En réalité, vous avez essayé plein de fois. Une caractéristique du jeu vidéo, c'est que même si vous avez énormément de personnages dans le jeu, des personnages différents, Franck, Rebecca, Samantha, et que vous avez des tas de sauvegardes dans tous vos personnages, et donc que potentiellement, lorsque vous désirez jouer au jeu, vous pouvez charger n'importe laquelle de ces sauvegardes, en réalité, vous ne pouvez toujours, dans le jeu vidéo, et c'est la règle, c'est une règle implicite, vous ne pouvez toujours ne jouer qu'à une seule partie à la fois. Vous ne pouvez pas jouer à plusieurs personnages en même temps. Et ce personnage que vous jouez, que vous décidez d'incarner à partir de la sauvegarde que vous avez choisi de charger, eh bien ce personnage-là est le personnage actif. Les autres personnages, qui sont en réalité d'autres points de sauvegarde que potentiellement vous pouvez charger, sont les personnages passifs. Ils ne sont pas activés, ils sont figés dans une sauvegarde en attendant d'être joués par vous. Imaginez maintenant que votre personnage dans le jeu vidéo ait toutes les pensées, tous les sentiments, tous les doutes propres à l'homme, d'accord Il ait par exemple une conscience de soi, qu'il ait conscience du monde, qu'il ait des doutes, qu'il ait peur. Imaginez par exemple qu'il ait peur de mourir, qu'il ait peur d'avoir mal, qu'il ait peur d'échouer. Si on se met à la place du joueur, on se rend compte que lui, dans le jeu, il doit avoir une vision totalement fausse de son existence. Déjà, il doit croire que son temps est linéaire, qu'il n'y a pas eu de pause, qu'il n'y a pas eu de chargement, comme on l'a vu. Il a l'impression de, de redécouvrir. À chaque fois que vous chargez une partie, vous raffrontez le même boss. Lui, il a l'impression de raffronter ce boss-là pour la première fois. Alors que vous, joueur, vous savez que ça fait déjà un bon moment que vous êtes sur ce boss et que vous n'arrivez pas à le passer, par exemple, ou que, pas dans des bonnes conditions. Pareil, il ne sait pas qu'il existe d'autres lui qui sont figés, dans des sauvegardes, prêts à être chargés, dans des dimensions parallèles, peut-être même se croit-il libre, c'est-à-dire qu'il sans doute très loin de s'imaginer, qu'il y a un joueur, vous, qui tient la manette, qui l'emmène à droite, qui l'emmène à gauche, sans doute se dit-il, je suis libre d'aller tout droit, je suis libre d'aller là, c'est moi qui suis libre d'attaquer la forteresse ou pas. Et puis un, un autre point qui est intéressant par rapport à ça, c'est euh, la vision que le personnage doit avoir de mourir. S'il a cette vision-là de la vie, de sa vie, c'est-à-dire qu'il a une vision linéaire des choses, sans pause, voilà, qu'il ne sait pas, euh, qu'il est mort plein de fois, eh bien sans doute prend-il ça très au sérieux, et doit-il se, doit se dire euh, « Ah là, si je meurs... Euh, » Euh, bah « c'est la fin du jeu, euh, si je meurs euh, ou si je suis blessé, qu'est-ce qui va se passer ?»« euh, Ou euh, si j'échoue euh, ?» euh, Sachant que lui doit avoir une vision très sérieuse de sa vie, quelle vision a-t-il de sa mort Sans doute est-il très très loin d'imaginer que s'il si meurt, eh bien, il sera euh, rechargé l'instant d'avant de cela autant de fois que le joueur le souhaite, et qu'au final, sa mort... Euh, finalement ne représente pas grand-chose, c'est-à-dire que ce n'est pas une fin, l'instance dans laquelle il était est mort, mais il reprend tout de suite la partie avec lui l'instant d'avant, et puis en avant, et puis et quand il revient l'instant d'avant, il ne sait pas qu'il est mort, et euh... voyez, ça continue comme ça, sans fin, ça s'enchaîne. Et donc toutes ces impressions fausses-là forment son réel, forment sa réalité dans le jeu vidéo, sa réalité de personnage de jeu vidéo. Maintenant, on va faire le parallèle avec vous, c'est le côté métaphore. Jusqu'à présent, je vous ai décrit en tant que joueur, c'est-à-dire que vous étiez celui qui tenait la manette et qui dirigeait un, un personnage dans un univers, dans un jeu vidéo. À partir de maintenant, d'accord, ça change, c'est-à-dire que vous, là, qui me regardez euh, sur un écran, sans doute, euh, imaginez que vous n'êtes plus la personne qui tient la manette, mais imaginez que vous êtes la personne dans le jeu vidéo. Vous n'êtes plus le joueur, vous êtes le personnage. Et donc, si l'on fait la comparaison, votre corps et le corps du personnage dans le jeu vidéo. Le monde qui vous entoure, là, votre monde, l'écran sur lequel vous voyez, ce monde-là est le monde du personnage dans le jeu vidéo. Ce que vous voyez, voilà, vous voyez sur un écran, vous voyez l'écran, vous voyez la pièce dans laquelle vous êtes, eh bien, ce que vous voyez est ce que voit le joueur sur l'écran, c'est-à-dire ce que vous voyez et votre représentation et cette représentation est ce qui est affiché sur l'écran. Si vous, vous êtes le personnage du jeu vidéo, alors qui est le joueur Alors la notion de joueur euh, est une notion qui va évoluer au fil du paradigme, d'accord C'est-à-dire que dans la troisième métaphore, la métaphore qui va suivre, qui est la métaphore du labyrinthe, on va remplacer la notion de joueur par celui de créateur. À ce stade du raisonnement, retenons que le joueur est celui qui dirige le personnage, qu'il est extérieur à la console, c'est-à-dire que le personnage est dans la machine, le personnage est dans le jeu, le personnage est dans la télé, quelque part, il est dans la console. Retenons que le joueur, lui, est extérieur à la console. Il n'est pas dans la machine. Et le joueur, son but, c'est de faire progresser le personnage et de faire en sorte que le personnage finisse le jeu. L'ordinateur ou la console qui contient les univers, qui contient les personnages, les sauvegardes et toutes les règles du jeu, d'accord cette console, cet ordinateur, est ce que j'appelle la machine. En tant que personnage, vous êtes enfermé dans la machine. Tout comme le personnage du jeu vidéo, est enfermé dans l'ordinateur. Dans la première métaphore, que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait, on a représenté le pilote comme l'esprit qui dirige le véhicule. C'est comme un lien qui sortait de la tête. Cet esprit, qu'on va mieux définir dans cette métaphore-là, l'esprit est le réseau qui relie toutes vos sauvegardes, c'est l'arbre de vos sauvegardes. L'esprit est aussi la met l'attention du joueur, là où est le personnage actif. C'est-à-dire que vous, quand vous êtes joueur, plus personnage mais joueur, vous décidez de prendre une sauvegarde en particulier parce que vous avez envie de progresser à partir de cette sauvegarde-là. Vous placez votre attention sur un personnage en particulier. L'esprit permet de voir à travers les yeux du personnage et c'est comme le fil de la manette, c'est-à-dire ça permet au joueur de contrôler le personnage. C'est ça l'esprit. C'est pour ça que nous le représentions dans la métaphore d'avant, avec un trait qui sortait de la tête pour représenter la connexion à quelque chose de beaucoup plus vaste. Les deux métaphores se combinent pour n'en former qu'une. Alors maintenant, pour comprendre le mécanisme de chargement, vous êtes dans votre vie, vous vous arrêtez un instant et vous vous mettez à rêvasser. Votre esprit part, vous devenez quelqu'un d'autre, dans une autre dimension, d'accord ce quelqu'un d'autre que vous êtes n'a pas souvenir de que vous êtes en train d'arriver à cela, c'est-à-dire que lui, il n'a pas souvenir. Et lorsque vous revenez à vous, alors vous étiez en train d'endormir comme ça, vous vous réveillez, souvent, vous n'avez pas souvenir de qui vous étiez l'instant d'avant, vous n'avez pas souvenir que vous étiez quelqu'un d'autre dans une autre dimension. Et en fait, ce mécanisme-là de passer d'une dimension à l'autre, de passer d'un personnage à l'autre, c'est ce que j'appelle un saut dimensionnel. Je ferai une vidéo dédiée sur les sauts dimensionnels, d'accord Où j'expliquerai le phénomène d'amnésie, où on perd la mémoire, c'est-à-dire que la mémoire d'un personnage est remplacée par la mémoire d'un autre personnage. Et donc, c'est ce qui fait que, finalement, vous n'êtes pas qu'un seul personnage, mais qu'en réalité, vous êtes une multitude de personnages que vous habitez successivement. Voilà et qui, en même temps, sont tous simultanément en vous. C'est d'ailleurs un paradoxe. Et donc, pour terminer, vous qui êtes dans votre univers, vous qui êtes donc dans le jeu vidéo, vous qui êtes donc le personnage, vous êtes soumis aux mêmes illusions que le personnage dans le jeu vidéo. Vous avez l'impression que votre temps linéaire, demain, succède à hier, vous n'avez pas l'impression d'avoir été mis en pause, vous avez aussi l'impression d'être unique. Vous pas l'impression qu'il y a d'autres versions de vous. les autres personnes que vous incarnez dans vos rêves la plupart du temps vous n'avez pas souvenir avoir été eux vous ne vous rappelez pas qui vous avez été dans d'autres rêves, qui vous êtes dans vos autres dimensions pour vous vous êtes unique vous croyez que vous vivez votre vie pour la seule première et unique fois vous croyez même peut-être être libre sans qu'aucun joueur ne vous dirige et que pensez-vous de la mort que pensez-vous de votre mort? Peut-être même, comme le personnage dans le jeu vidéo, prenez-vous votre vie très au sérieux. Parce que vous n'avez pas conscience que vous pouvez recommencer votre vie encore et encore. Pour vous, c'est la seule et unique fois que vous vivez votre vie, donc c'est du sérieux. En réalité, vous êtes comme le personnage dans le jeu vidéo, votre mort est une illusion. Vous ignorez sans doute que lorsque vous mourrez, vous êtes réincarné en vous-même à un autre moment de votre vie pour que le joueur puisse de nouveau progresser afin de vous diriger vers le but du jeu, afin de vous faire finir le jeu. Votre esprit saute comme ça de personnage en personnage jusqu'à ce que vous ayez réussi à finir le jeu et à quitter. Et c'est justement les conditions de victoire du jeu et comment quitter la machine que nous verrons dans la métaphore suivante, la métaphore du labyrinthe. Merci à tous pour votre attention, à très bientôt, au revoir.